Bienvenue et aujourd'hui on va parler d'un sujet que j'adore, vous allez voir c'est peut-être et très certainement l'un des meilleurs projets qui n'a jamais été créé sur la blockchain. Depuis que le bitcoin existe, hein, depuis 2008, très clairement on n'a jamais vu un projet aussi ambitieux, aussi noble et qui dépasse nos, petites, euh, nos petits égoïsmes et en plus qui touche le politique, le politique et l'économie. C'est formidable et j'espère franchement, alors j'essaie de vous teaser à fond pour que vous restiez en fait jusqu'au bout au moins que vous compreniez l'idée euh, de, de ce qu'il y a derrière CityCoin et euh, vous allez voir je vous assure c'est pas du pipeau c'est pas des paroles en l'air vous allez voir à quel point c'est grandiose après cette introduction des plus objectives ma foi euh, et pas du tout exagéré vous les allez voir je suis sérieuse hein, c'est pas du tout exagéré par contre on va parler donc du projet CityCoin et à travers ce citycoin on va voir en fait en quoi euh, on va voir en quoi ça consiste en fait tout simplement les tokens des villes comme Miami ou euh, récemment euh, dernièrement le projet qui a le plus fait de lui enfin la ville c'est new york avec le new york coin avec le maire partisan des crypto monnaies et franchement maximaliste bitcoin à savoir eric adams il avait beaucoup fait parler de lui en fait parce qu'il avait accepté d'être payé de recevoir ses salaires les premiers salaires en tous les cas en étant payé en bitcoin donc ça fait pas mal de bruit et euh, ça montre aussi que le politique avec un grand p se montre tout à fait partisan et ouvert à l'idée des crypto monnaies et je me permets de le dire parce qu'il faut jamais oublier comment le bitcoin a été créé, enfin dans le document officiel qui a été écrit par Satoshi Nakamoto. On parle quand même, on a des idéologies pseudo-anarchistes on va dire, et le but du bitcoin c'était justement de pouvoir se libérer des institutions financières et de pouvoir créer un système économique, ou en tous les cas financier, qui serait absolument décentralisé. Alors pour pas trop nous égarer et faire quelque chose de propre, ce qu'on va faire, on va diviser rapidement euh, la vidéo en trois parties, euh, très scolaires euh, comme d'habitude. C'est à dire que dans une première partie, on va s'intéresser au projet Citycoin, simplement de faire une présentation. Ça consiste en quoi Comment ça marche concrètement Ça vient d'où Deuxième partie, on va voir les bénéfices en fait de, du Citycoin. Comment on peut les utiliser Est-ce que toutes les villes du monde entier peuvent les utiliser ou pas Et euh, troisièmement, on va pousser un peu la réflexion, mais rapidement, parce qu'en fait, je compte faire une autre vidéo si ça vous intéresse et surtout, euh, J'ai pas envie de la faire dans cette vidéo-là, parce que là, on va toucher des concepts de philosophie politique et de science politique, et ça risque d'alourdir la chose. Donc, euh, maintenant que ça s'est dit, écoutez, on va passer au premier chapitre. J'ai l'impression de dire toujours la même chose dans mes vidéos. Ce n'est pas une impression, mais vas-y, continue, c'est pas grave. Donc, il faudrait que je change la première fois, la prochaine fois. Alors déjà, ce qu'il faut savoir sur Citicoin, c'est qu'il n'y a pas d'entrepreneurs de, euh, derrière, de fondateurs euh, très précis. C'est-à-dire que maintenant, à l'heure actuelle, c'est plutôt des advisors, comme on appelle. C'est des personnes reconnues du milieu des crypto-monnaies qui ont monté pas mal d'autres projets et qui travaillent activement, euh, plus ou moins activement, sur le projet Citicoin. Et pour résumer, l'idée de Citicoin, c'est d'offrir une infrastructure, une plateforme simple, dans laquelle les villes peuvent créer leurs propres tokens. Là, on a parlé du Miami Coin, New York, Coin. Il, y a des, il y a des projets en ce moment pour Berlin, pour plein d'autres villes. Et on va voir plus tard justement comment les villes peuvent euh, souscrire et avoir leur propre token. Et ce qu'il faut savoir de citicoin c'est qu'elle repose sur la blockchain de Layer 1, euh, qui s'appelle Stacks, que vous avez peut-être entendu parler. Alors Stacks, elle est vraiment très intéressante. J'ai dit Layer 1 parce que de prime abord on pourrait croire que c'est Layer 2. Pourquoi Parce qu'elle fonctionne en fait. Elle est connectée à la blockchain Bitcoin, donc euh, avec un grand B. Donc, et quand je vous dis qu'elle est connectée au Bitcoin, c'est c'est-à-dire qu'en fait, elle permet, et c'est déjà révolutionnaire en soi, euh, surtout si vous connaissez bien la différence entre les, les, les blockchains de première, deuxième et troisième génération, c'est que Stacks, en fait, permet de créer des applications décentralisées, enfin, de créer des smart contracts, si vous voulez, tout comme euh, Ethereum le fait, mais sur la blockchain Bitcoin. Donc, ça veut dire quoi En gros, ça veut dire qu'on peut créer des applications, les mêmes applications de la DeFi, sur cette blockchain qu'on aime tant, mais qui est, euh, oui, qui est ancienne en soi, qui ne le permettait pas, de le faire en soi, qui est savoir, à savoir le Bitcoin. Euh, rien que pour ça, Stacks, elle a déjà été révolutionnaire quand elle a permis de penser ça. Et typiquement le Bitcoin, alors autant aussi puissant soit-il, le défaut, si on peut appeler ça un défaut, c'était euh, aujourd'hui en tous les cas, avec notre regard contemporain et de manière rétrospective, le défaut, c'est qu'on pouvait pas créer des smart contracts dessus, on pouvait pas avoir des applications et utiliser la DeFi. Alors euh, l'idée, le, le brio, l'idée de génie. Du fondateur, d'ailleurs, je vais vous donner son nom parce qu'il est quand même euh, hyper connu et reconnu dans le milieu. C'est euh, mounib Ali. Il a créé en euh, 2013. Donc vous voyez, ça a pris du temps pour que pour qu'on commence à en parler et pour avoir des projets vraiment intéressants dessus. Et d'ailleurs, tous les projets que vous voyez, qu'on va parler euh, de Citycoin, etc., ne consomment pas plus euh, d'énergie. Je préfère vous le dire tout de suite, surtout si vous avez une conscience écolo. Enfin, on, a, on doit tous l'avoir aujourd'hui, mais euh, pas de souci. C'est-à-dire que le Bitcoin va continuer de consommer évidemment l'énergie. Mais peut-être c'est ce qui est aussi qui fait sa force, un, on en reparlera, c'est un autre débat. Mais euh, en tous les cas, Stax elle s'appuie dessus sans consommer plus. Bref, voilà pour la parenthèse écolo, mais c'est pas ça le plus important. Ce qu'il faut comprendre donc, c'est que parmi tous les projets qui ont été créés sur Stax, il y a eu ce fameux projet Citycoin. Ok, et Citycoin c'est quoi J'espère ne pas vous avoir perdu jusque-là, parce que c'est à partir de maintenant que ça va commencer à devenir croustillant. Donc, l'idée de Citycoin, c'est quoi C'est de, euh, de dire aux villes, en fait, aux villes du monde entier, écoutez, je peux vous donner une plateforme, une infrastructure, les outils simples pour créer votre propre token et vous aurez une, une économie interne, c'est-à-dire que les, tokens, les, les la monnaie fiat de vos villes, le dollar, admettons que vous utilisez le dollar ou quoi, elle ne sera pas supplantée ou quoi, mais vous aurez une microéconomie. Euh, petite parenthèse, en fait, le, ce Type de monnaie là euh, qui vient en parallèle du monnaie euh, nationale, c'est ce qu'on appelle les monnaies complémentaires. C'est pas du tout nouveau. Euh, on a déjà eu trace. Enfin, il y a eu plein d'expériences sur ce sujet-là. Mais par exemple, la première, l'une des premières monnaies complémentaires a été créée en 1934 avec le fameux WIR, euh, W I R, qui était justement une monnaie locale que, que certains commerces pouvaient utiliser pour faire face à la fameuse inflation du marque allemand. On va pas euh, continuer là-dessus. Ce que je voulais vous dire, c'est que simplement l'idée de monnaie complémentaire, elle est, euh, en fait, elle est rentrée dans les ça existe et il s'avère que parfois il y a pas mal d'ouvrages sur la question parce que c'est vraiment très très intéressant, il y a pas mal de fois où ça s'est avéré très très utile pour justement lutter une politique monétaire euh, catastrophique ou qui n'est pas efficace. Bref, on referme la parenthèse là. Donc l'idée de CityCoin elle n'a rien de difficile à comprendre c'est simplement de dire aux villes donc hommes politiques et habitants les deux en même temps vous allez voir pourquoi, en leur disant écoutez moi je peux vous donner, je vous donne l'infrastructure donc pour créer votre token à vous que vous pouvez utiliser mais je vais rajouter des avantages. Alors les avantages, c'est bien sûr que c'est une monnaie euh, numérique qui fonctionne sur une blockchain, avec tous les avantages que ça, euh, que, que ça représente. Typiquement, euh, vous savez, euh, le, le wallet de la ville serait, euh, serait du coup lisible et visible par tout le monde, on est d'accord. Et ça veut dire quoi quand c'est visible Ça veut dire que le bacchiche, c'est fini, la corruption, les, les magouillages entre, euh, entre art c'est fini, et euh, les rétro commissions, les... tout ce qui est... Tout ce qui pourrit l'économie de nos villes et la gestion en fait monétaire de nos villes ou budgétaire plutôt je devrais dire de, de nos villes et de nos municipalités pardon ce serait ce serait impossible maintenant pourquoi parce que si notre politique veut faire des magouilles euh, avec la wallet avec l'argent de la ville on le verrait ce serait traqué c'est à dire que si ça a été décidé que je sais pas moi telle somme serait attribuée pour la construction d'un hôpital le politicard en question pourrait pas faire autrement que l'utiliser pour l'hôpital et donc vous vous vous rendez compte à quel point cette fonctionnalité-là elle est épatante et à quel point elle pourrait résoudre des problèmes, euh, ne serait-ce que de corruption On va rester juste là parce que là on n'est qu'à la première fonctionnalité de Citicoin. Que les problèmes de corruption et de gestion de, de, de budgets municipaux, ça pourrait se faire rapidement grâce à Citicoin. C'est bouleversant, c'est incroyable quand on y pense à quel point ça pourrait aider des tas de pays, des pays justement qui ont des problèmes avec ça, je pense à des continents entiers, Afrique, Amérique latine, etc., qui pourraient y trouver une. une une façon salvatrice en fait de, de faire fonctionner une bonne même ne serait-ce qu'une microéconomie. Bref, ça c'est la première fonctionnalité donc qui est intéressante et pas la moindre. L'autre fonctionnalité qui est hyper intéressante avec Citycoin euh, quand je dis fonctionnalité, entendez aussi bénéfice, avantage, ça, ça touche la gouvernance. Alors vous savez, euh, gouvernance, ça veut dire la, la façon de participer euh, démocratiquement à un projet. Alors je ferai une vidéo sur les DAO parce que c'est hyper intéressant et c'est propre en fait aux projets crypto euh, décentralisés par des mais là, donc ce qui est intéressant dans le projet CityCoin, c'est que pour une fois, les participants, les résidents des villes pourront directement solliciter, enfin soumettre des idées, des projets. Alors vous allez me dire, oui, mais on le fait déjà avec la démocratie participative, mais vous voyez bien qu'il y a un gros problème, on le fait pas vraiment, on nous offre enfin, à la limite, on le fait quand il y a des référendums et c'est très rare, et puis techniquement, c'est pas aussi simple que d'aller sur un site et puis de voter, de donner son idée, etc. Et ce qui est intéressant avec la gouvernance, c'est que même déjà quand on veut avoir son projet, son propre Citycoin pour sa ville parce que normalement si vous regardez si j'ai bien transmis l'idée de Citycoin, vous devriez avoir envie de, de qu'il que, qu y ait un Citycoin dans votre ville alors je sais pas où vous habitez d'ailleurs vous pouvez me le dire la dernière fois j'ai bien aimé savoir où vous étiez mais là par exemple moi je peux penser à une ville où j'ai longtemps habité comme paris quand bien même on voudrait tous les parisiens voudraient un Citycoin, coin ça euh, ça marcherait pas comme ça il faut euh, pour soumettre son idée à Citycoin, enfin pour soumettre sa ville il faut aussi que le politique fasse ça demande pour la simple raison, enfin, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais le wallet, l'argent qui sera reversé, qui sera utilisé, sera, euh, bah, ce sera le wallet de la ville, ce sera le portefeuille de la ville. Alors, euh, ça, c'est pour les deuxièmes, c'était le deuxième avantage. Maintenant, on va voir le troisième avantage qui est, et là, c'est là. Vous allez voir que c'est ça qui fait la force vraiment du projet CityCoin. Alors, en fait, ce qui est intéressant avec CityCoin, on parlera des tokenomics plus tard, mais euh, ils ont mis un système, enfin, ils ont pensé tout de suite à un système qui fait que le, le token en question, c'est-à-dire le Miami Coin, New York Coin, serait rentable et pour les individus à part entière et euh, pour la ville en soi. C'est-à-dire, en gros, retenez l'idée que les résidents seraient incités à utiliser cette token là, parce qu'elle leur permettrait de gagner de l'argent. Et à chaque fois qu'elle gagne de l'argent, c'est-à-dire en faisant du stacking principalement, il y a une façon aussi de miner, mais qui revient un peu, qui est assez proche du stacking, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire tourner une machine ou quoi que ce soit, mais tout l'argent qu'elle génère, admettons, sur les 100% d'argent généré en plus, euh, lié au stacking donc, eh bien il y a 70% exactement qui vont dans la poche de l'individu et 30% qui sont reversés à la trésorerie de la ville. C'est-à-dire, et c'est là c'est génial mais génial génial c'est à dire qu'à chaque fois qu'on veut euh, s'enrichir et eh bien c'est aussi la ville qu'on va enrichir donc imaginez 30% à chaque fois des gains de tous les individus qui euh, feraient grossir la cagnotte collective franchement euh, ça peut vous faire penser à la fable de Mandeville par exemple mais c'est dans une version tellement plus élaborée et l'idée de la fable de Mandeville c'est de dire que tous les plaisirs égoïstes en gros hein, tous les plaisirs égoïstes vont finir par enrichir une ville là ça ça s'applique, si vous voulez, mais d'une autre manière, c'est-à-dire économiquement. Et donc, ça veut dire qu'au lieu de faire du stacking comme on fait nous tous habituellement sur nos sites, etc., où on gagne simplement de l'argent et on enrichit aussi le réseau, eh bien là, on enrichirait nos villes. Et ensuite, ch charge à nous d'avoir un bon politique qui fasse de bonnes décisions, qui prenne des bonnes décisions. Pour vous donner un exemple, euh, le maire de, de Miami a déclaré avoir généré, avec cette affaire-là, qui date que depuis euh, le juin 2021. Je vous fais la vidéo, on est en janvier 2022. Donc ça fait à peine six mois, il a déclaré avoir gagné, enfin généré, plus de 20 millions de dollars. Et les 20 millions de dollars, donc ça fait une manne financière en plus. Et là, vous vous dites, vous pouvez penser tout simplement que ça peut aussi je vous ai dit ce projet il est fou. Ça peut aussi remplacer les taxes, les taxes et les impôts, c'est-à-dire que peut-être que dans l'idéal, si on pousse le concept, parce que là on est encore dans l'expérimentation et il n'y a pas, on pas de il a pas beaucoup de, de penseurs encore. Franchement, c'est vraiment de l'expérimentation. J'imagine qu'il y a pas mal d'économistes qui se penchent sur la question parce que il y a des détails, il hein, y, y a des choses à mettre en place au niveau de la, des tokenomics par exemple. Mais bref, dans l'idée, c'est-à-dire que les 30% en fait qui sont pris des portefeuilles de chacun, qui sont reversés à la collectivité ça fait peut-être déjà partie d'une taxe et que peut-être par là, on aurait réglé le problème des impôts, des impôts à la source, etc. Parce que c'est tellement plus logique que ça fonctionne comme ça. Et pour la gestion de la trésorerie, eh bien là, les résidents peuvent aussi soumettre certains projets ou, ou, ou voter pour d'autres, enfin, que ce soit des infrastructures régaliennes ou des, des, des entreprises privées, par exemple, qui voudraient lancer leur service, c'est tout à fait possible. On leur parlera dans la troisième partie. Là, pour clôturer le propos, c'était simplement de vous, de vous expliquer un tout petit peu mieux comment euh, ça marche cette histoire de je gagne de l'argent avec euh, Miami Coin, etc. Et là c'est une vraie question à se poser, on peut vraiment se dire mais attendez, comment ils font pour gagner de l'argent, comment ils comment d'où vient cet argent là, est-ce qu'il n'est pas créé de nulle part On va voir justement et vous allez voir à quel point justement le fait que ce soit basé sur le Bitcoin, donc la blockchain Bitcoin, ça a tout son intérêt. Et il y a tout un écosystème avec des outils qu'on peut utiliser de manière très pragmatique. C'est-à-dire que d'une part, il y a une plateforme d'échange qui s'appelle Okcoin.com. Alors moi je l'ai découverte avec ce projet et il faut savoir que je l'utilise de plus en plus, elle est vraiment bien faite et en l'occurrence, on peut acheter du stax, donc le token stax, la crypto devrais-je dire. Et en plus, et ce qui est super intéressant, c'est qu'une partie des bénéfices est, re est reversée aux développeurs anonymes, aux, aux, aux développeurs courageux qui travaillent sur la blockchain Bitcoin. Vous savez que c'est un logis ça reste quand même un logiciel qui appartient certes à personne, mais il y a quand même quelques personnes qui travaillent dessus. Et vraiment, euh, on leur doit beaucoup. Et donc là, c'est une manière aussi indirecte, mais je préfère quand même vous le dire, de les soutenir. Parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, on les oublie. Bref, Bref, Pour revenir à OK Coin, donc c'est une plateforme classique comme Binance ou n'importe quelle plateforme que vous échangez que, que vous utilisez sur laquelle donc on peut acheter du stacks. Et comme vous voyez dans l'onglet euh, Earn, euh, on peut aussi par exemple pour euh, ceux qui ont du Miami Coin, ils peuvent stacker du Miami Coin et recevoir du stack token. Vous voyez que l'API n'est pas euh, dégueulasse, il est quand même à 145% et donc ça fonctionne sur le protocole Miami Coin parce que pour l'instant c'est la seule euh, token qui est en place et, et ils peuvent aussi gagner c'est là aussi l'intérêt de stax parce qu'elle est construite sur la blockchain bitcoin on peut aussi euh, stacker du stax et gagner du btc donc ça c'est vraiment intéressant moi c'est par exemple ce que je fais alors pourquoi je le fais ce que vous allez me dire c'est 10% d'api je le fais là typiquement parce que j'adore j'adore ce projet là et euh, là je le fais pour soutenir c'est à dire que quand bien même il n'y aurait pas d'api euh, même si c'était un 0,5% d'api de gain je le ferai parce que euh, bah, déjà moi vous savez je suis un peu maximaliste avec le Bitcoin, c'est pas pour rien que cette chaîne s'appelle Zod Bitcoin et le média aussi. C'est que il y a quelque chose d'incroyable que sur le Bitcoin que les autres cryptos n'ont pas ou n'auront pas. Alors, ce serait trop long d'expliquer maintenant, mais euh, 70% des cryptos qu'il y a aujourd'hui ne n'arrivent pas. À la cheville du bitcoin ça c'est une autre question et en plus je pense que ça peut être aussi une question de point de vue alors vous voyez ne serait-ce qu'avec cette plateforme là un habitant de miami il peut faire travailler ses miami Coins. donc vous voyez il peut même faire le, le, le schéma en trois c'est à dire avoir du miami coin gagner des, des stacks token et puis les stacker et gagner du btc indirectement c'est pourquoi d'ailleurs on parle beaucoup de dividendes en BTC quand on parle de city coin etc et donc euh, là je voulais vous montrer en fait à quel point c'est concret c'est pratique c'est pas compliqué là je suis en train de convaincre j'aimerais bien convaincre en fait, des politiques de le faire pour leur ville. Oui, euh, je suis un peu en train de vendre, euh, de chercher à vendre le produit. Euh, en effet, et fondamentalement, chaque Citicoin, donc là, si on prend l'exemple des MiCoin comme ça, on perd personne. Euh, en fait, il y a deux façons de gagner euh, de l'argent avec. C'est-à-dire qu'on peut ou faire du minage. Alors, c'est un peu plus compliqué, mais c'est tout aussi simple. Hein. C'est-à-dire que là, pareil, on peut télécharger un portefeuille décentralisé. Euh, celui qui est recommandé, c'est Hero, Et là, on peut faire ou du minage ou du stacking directement. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant, je ne veux pas trop rentrer dans les détails là, mais ce qui est intéressant avec ce système-là, c'est que déjà, les outils sont super simple à utiliser, n'importe quel novice peut l'utiliser. C'est-à-dire que là, j'ai très bien imaginé un habitant de Miami qu qui, euh, à qui on explique en cinq minutes comment ça fonctionne. Il pourrait parfaitement comprendre, faire son wallet, etc. Et commencer à faire fructifier son argent pour lui et comme une petite abeille, faire euh, enfin, enrichir la collectivité. Et maintenant Maintenant, je pense que c'est la partie la plus importante, euh, finalement, c'est de se demander, oui, mais attends, euh, là, d'accord, tu nous as expliqué d'où vient l'argent, et en plus, vous voyez bien que c'est lié aussi euh, au Bitcoin. Ok, ça, c'est d'accord, mais qu'est-ce qu'ils vont faire techniquement les gens avec leur Miami Coin et leur Stack Token C'est quoi les tokenomics C'est la question, en effet, la plus importante, et il faut savoir que comme n'importe quelle monnaie complémentaire, elle va avoir de la valeur, euh, cette, ce Miami Coin, si elle est utilisée. Alors ce qui a été pensé tout simplement, c'est que dans la ville, il y aurait des services en fait qui seraient utilisés, qu'on pourrait utiliser avec le fameux Miami Coin. Et j'ai vu par exemple pour la ville de Miami, pour vous donner un seul exemple bien, bien réaliste, bien tangible, ils ont mis en place des espaces de coworking, vous savez les espaces où on peut louer des bureaux, dans lesquels on peut payer en Miami Coin, ou y aller si justement on est au de l'heure, ou si on possède, en fait, des MIA sur son wallet. Et par exemple, ce type de service, alors là, bien sûr, c'est généraliste, c'est les coworking mais c'est un service privé, ça pourrait être étendu pour d'autres services. C'est-à-dire que ça va pousser des entrepreneurs à créer des, des, des, des services. D'ailleurs, des, des, il y a des systèmes de grant, c'est-à-dire qu'ils sont soutenus financièrement, etc., pour créer des, des, des services qui vont faire tourner cette économie-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment vous savez, où il y a de la, de la demande et de l'offre, c'est comme ça qu'une euh, qu monnaie survit, en fait, dans un écosystème. Données, et là je vous ai parlé du coworking. Mais vous pouvez aller sur le site, il y a plein de projets qui sont mis en place et d'ailleurs qui, qui sont aussi propres à la DeFi. Par exemple, il y a des bien sûr, il y a des projets NFT pour soutenir telle ou telle cause. Et franchement, je me suis un peu baladée. Il y a plein de bonnes idées. Faut voir maintenant, c'est encore ça. Fait que six mois, comme je vous ai dit, donc il y a plusieurs projets qui sont proposés, etc. Puis avec le temps, on aura un retour nécessaire. Mais en tous les cas, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a plusieurs acteurs comme ça qui entrent et qui vont faire tourner en fait cette économie là, autre que sur les. Les portefeuilles. Donc voilà un peu pour l'idée globale et on va passer maintenant bah, à la conclusion simple. Alors pour la conclusion, j'ai envie de vous dire plein de choses, mais je pense que déjà, mon engouement, vous l'avez senti, et voilà, en fait, on va faire un truc, euh, ouais, je sais hein, qu'il faut que je sois concise et qu'on qu reste bien euh, euh, cintré, mais euh, et ce que je voulais vous dire par rapport à ça, alors vous savez, je le fais jamais, euh, je vous le demande je vous le demande jamais, mais c'est la première fois que, enfin, j'ai envie de vous le dire, de vous pousser à le faire, en fait, tout simplement, mais partager ce projet-là. Alors c'est pas égoïste pour gratter des, des... Je vous dis pas de partager ma vidéo, je vous dis de partager le projet, en fait, sur vos aux réseaux sociaux etc je vais vous mettre des ressources le projet en soi là, la page en fait euh, je gagne rien du, de dessus vous n'avez rien gagner non plus mais euh, là c'est nous autres la communauté l'humanité qui peut gagner bref ce que j'étais en train de vous dire c'est euh, partager le projet on sait jamais peut-être que vous faites partie d'une ville d'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans quelle ville vous êtes euh, justement parce que ça sera intéressant pour les statistiques et au cas où si on veut faire quelque chose donc dites moi dans quel pays dans quelle ville vous êtes on va voir un peu dans les commentaires si on peut s'unir et, euh, et surtout, de partager peut-être qu'il y a un politique dans votre entourage. Euh, on ne sait jamais, hein. peut-être que vous n'êtes pas très loin de, de certains gouvernements, enfin de personnes qui ont cette prise de décision-là, et que ça peut faire bouger. Je pense que c'est très intéressant de creuser la question. Alors moi, je fais des recherches. Je vous en parlerai plus tard, mais si je... cette chaîne YouTube, en fait, elle me sert un peu de prétexte, parce que euh, j'ai envie de poursuivre jusqu'au doctorat et justement sur ces questions là c'est à dire de, de peut-être pousser l'inclusion financière grâce à la blockchain et euh, donc voilà je fais des recherches et je pense que je vais vraiment me concentrer plus sur ce projet là donc euh, un peu plus réfléchir sur les économiques les répercussions que ça peut avoir donc là ce que je vous ai donné c'est simplement une petite première vision parce que j'ai pas trouvé de recherche il n'y a pas encore beaucoup de recherche sur la question mais euh, comptez sur moi pour le faire enfin, de toute façon on va tous le faire on va tous voir on va surtout avoir avec le temps du recul en fait voir comment ça ça marche mais voilà ce que je voulais vous dire c'est que pour une fois n'hésitez pas à partager ce projet là ça peut être génial pour vos villes pour certaines villes on sait pas donc voilà et sinon moi j'utilise comme je vous ai dit la plateforme okcoin ça peut être un bon point de départ hein, si vous voulez faire partie et surtout le discord aussi alors il ya des projets tellement bidons sur euh, des, des NFT, etc pour simplement gagner des millions et enrichir et s'acheter un petit bateau euh, où il ya des, des 200 000 300 000 membres euh, le discord de stack de Citycoin n'a que 7000 membres. Voilà. Et je pense que c'est aussi, ça fait aussi partie de notre faute à nous, euh, c'est-à-dire les médias ou les influenceurs qui communiquent peut-être pas assez sur les beaux projets et, et trop, trop, hein, peut-être, et là, je suis coupable aussi, il n'y a pas de souci, euh, trop sur des projets juste pour gagner de l'argent, etc. On peut faire les deux, voilà. Et là, c'est un exemple magnifique. Donc voilà, je vous prends pas plus de temps. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que l'avoir bien expliqué et je reviendrai dessus sans problème. Voilà, merci et puis franchement, vive le Citycoin a bientôt.